Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième live coaching mythique de l'année. Je suis vraiment très très heureuse d'être là ce soir et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter, je suis Elodie Cavalier, je suis coach en amour et fondatrice de Just a Better Me et j'accompagne les hommes et les femmes à se révéler et à révéler tout leur potentiel et en particulier en amour. Euh, je vous accompagne depuis les tout débuts à être prêt à rencontrer l'amour, jusqu'à la rencontre et au-delà pour la construction d'une relation euh, engageante, engagée et épanouissante. Alors ce soir, je vais continuer à vous aider un peu plus loin sur votre chemin de l'amour et on va traiter un, un sujet qui est absolument primordial, qui est celui du profil. Euh, L'idée pendant ce live, ça va être de vous donner plein de conseils, donc euh, restez vraiment euh, jusqu'à la fin euh, sur toutes les différentes étapes de construction du, du profil. Euh, en approchant le profil au plus près de qui vous êtes. On va complètement laisser tomber les stratégies, euh, le fake. On va vraiment se rapprocher de votre authenticité pour rendre votre profil complètement attractif. Alors, ce soir, j'ai vraiment envie qu'on soit euh, sur un mode interactif. L'idée, ça va être qu'on puisse vraiment échanger tout au long du live. Je suis vraiment là pour ça, pour vous accompagner, pour répondre à vos questions, pour qu'on interagisse, pour que vous réagissiez aussi à tout ce qui va être, euh, à tout ce qui va être dit. Et moi, je pourrais euh, voir toutes vos interactions. Donc, ça m'intéresse de savoir euh, comment ça se passe de votre côté. Et euh, petit point euh, technique pour que vous sachiez euh, comment utiliser tout ce qu'il y a sur votre, euh, sur votre chatbox. Euh, on va pouvoir interagir déjà avec les likes. Normalement, vous avez un, un petit cœur qui se situe en dessous de votre vidéo, que vous soyez sur mobile euh, ou sur euh, ordinateur. Donc, à chaque fois que vous vous reconnaissez dans quelque chose que je vous dis ou que ça vous parle ou que vous dites « Ah oui, pourquoi pas, bonne idée !», je vous encourage vraiment à, à liker, comme ça on saura que ça vous parle et qu'on est sur le bon chemin pour vous accompagner. La Deuxième chose, c'est qu'il va y avoir plusieurs chapitres. On va vraiment découper pour balayer tous les aspects du, du profil ce soir. Et à chaque lancement de chapitre, il y aura un sondage. Donc, vous allez voir qu'il y a un « plus euh, » qui va euh, qui est sur votre écran. Alors, le « plus », il est en haut de la vidéo sur votre ordinateur et il est en bas de votre écran sur mobile. Et quand vous allez cliquer sur le « plus », vous aurez accès au sondage. Je vous encourage euh, vraiment à répondre au sondage. Ça va nous donner plein d'indications. Moi, je vais pouvoir rebondir et réagir sur ce que vous, sur ce que vous dites. Euh, donc, j'aurai les résultats en direct. Là, on va me les transmettre en direct et on pourra euh, rebondir là-dessus. Et puis, surtout, il y a la chatbox. Euh, vous allez pouvoir, tout au long du live, me poser toutes les questions que vous voulez. Euh, je vais les recevoir euh, au fur et à mesure du live. Et puis, à la fin, il y aura une grosse partie de, de questions-réponses aussi. Donc, posez des questions. N'hésitez pas aussi à vous répondre entre vous, à interagir pourquoi pas vous donner des conseils complémentaires euh, vraiment c'est tout ça qui va faire de ce moment un moment super interactif, agréable euh, et vivant surtout pour que vous puissiez bénéficier au maximum de l'expérience qu'on vous propose ce soir donc je compte sur vous et je vous propose qu'on fasse tout de suite un test euh, du coup la régie va me dire si ça fonctionne bien euh, cliquez sur le cœur pour voir si, déjà si, euh, si ça fonctionne pour vous likez, comme ça on saura que vous êtes prêts et qu'on on va pouvoir commencer le, le live coaching. Alors pendant que vous vous likez sur le cœur, déjà je vais vous annoncer le programme de la soirée. On va donc aborder en quoi euh, le profil est la première étape décisive de la rencontre amoureuse. Euh, c'est pas rien le profil, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on va pas bâcler ce soir, on va tout balayer en détail. La deuxième chose c'est comment choisir ces photos euh, pour donner envie d'en savoir un petit peu plus, d'aller plus loin dans la découverte. Et puis, euh, en troisième chapitre, euh, je vous présenterai les clés euh, d'un profil attractif et authentique et en particulier sur le texte de présentation. Je sais que c'est vraiment un sujet qui, euh, qui vous intéresse beaucoup et sur lequel souvent on a, on a des doutes, donc euh, on balayera tout ça après. Est-ce que vous êtes prêts Si vous êtes prêts, je vous propose d'envoyer de, un petit cœur et, et de liker et comme ça on commence directement avec le premier chapitre qui est l'importance du profil dans la rencontre amoureuse. Alors, je dirais que ce premier chapitre, c'est vraiment un chapitre de préambule où j'ai vraiment envie que vous preniez conscience de l'importance de s'engager, de s'investir sur son profil. Pourquoi C'est la première étape, elle est décisive. Quelque part, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que si le profil est peu attractif, bah, on n'aura pas la chance d'aller sur les étapes suivantes. Les étapes suivantes, c'est-à-dire les échanges, pourquoi pas un appel téléphonique, la rencontre euh, physique. Euh, donc, tout peut s'arrêter déjà au niveau du profil. Au contraire, si le profil est attractif, alors là, on booste considérablement ses chances de pouvoir poursuivre jusqu'à la rencontre et pourquoi pas qu'il viendra la rencontre amoureuse. Alors, je vous propose d'ores et déjà de répondre à un sondage. Moi, ça m'intéresse de, de, de savoir où vous en êtes par rapport à ça. Il y a le petit plus, hein, donc c'est là que ça se passe. Euh, la question est, seriez-vous prêt ou prête à liker un profil sans photo ou sans descriptif Peut-être l'avez-vous déjà fait. Auquel cas, euh, répondez oui si vous l'avez déjà fait. Euh, et en tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, est-ce que vous êtes vraiment prêt à liker un profil, finalement, qui ne serait pas complet C'est un peu ça dont on, est en train de, dont on est en train de parler. Je vais poursuivre et j'attends les, les résultats du sondage et on, on rebondira ensemble là-dessus. Alors, première chose, pourquoi le profil, finalement, a tant d'importance il a tellement d'importance qu'on y consacre quand même un live entier, ce qui prouve bien que dans toutes les étapes de la rencontre, le profil, c'est vraiment absolument important et décisif. Moi, j'ai constaté euh, que très souvent, les profils, euh, on ne s'investissait pas suffisamment. Euh, ils étaient parfois un petit peu bâclés. On, on sent que c'est quelque chose avec lequel souvent, vous n'êtes pas à l'aise. Euh, ce qui est tout à fait euh, OK. On ne sait pas toujours comment faire. Mais en tout cas, c'est dommage pour la suite. Euh, et c'est bien l'objet de, de, de ce live coaching de, de ce soir. Et j'ai pu constater aussi, et là, vous allez me dire à, à chaque point, euh, « likez si vous, vous reconnaissez, ça m'intéresse de savoir ». Il euh, y a plusieurs raisons, souvent, pour lesquelles les profils, finalement, sont pas très complets, un peu, on prend ça un petit peu par-dessus la jambe, on n'ose pas trop euh, aller plus loin, ou y consacrer un petit peu de temps. La première chose, c'est que j'ai l'impression, et c'est ce que j'ai constaté, que on n'a pas toujours conscience de l'impact d'un profil qui ne serait pas, euh, finalement, optimisé. On n'a pas toujours conscience parce que, parfois, quand on crée un profil, on passe parfois un peu psychologiquement dans un monde, dans un monde parallèle, un peu dans, dans le fantasme et plus trop dans la réalité. Et puis on s'en remet un peu à la chance. On se dit bon bah hop, j'ai cliqué, ça y est mon profil est là. Bon bah voilà, euh, avec un peu de chance ça va fonctionner. Bon. Vous verrez ce soir que c'est pas comme ça que ça marche. Donc, effectivement, il y a tout un principe de réalité derrière et euh, optimiser ses chances de rencontrer l'amour passe par optimiser euh, son profil. Est-ce que vous, vous reconnaissez en ce premier cas de figure? Je vous laisse, je vous laisse euh, liker avec, euh, avec un petit cœur. Deuxième cas de figure et deuxième raison pour laquelle souvent on passe un petit peu euh, par-dessus le profil, on le baille un petit peu trop euh, rapidement, euh, c'est que on a souvent l'impression, enfin nous on se connaît, donc on a l'impression que ça va être des évidences finalement pour euh, pour les autres. Nous on se connaît, souvent on pense qu'on mérite d'être connu et à juste à titre, je suis persuadée que, que vous méritez d'être connu, mais... Réaliser que l'autre en face ne peut pas deviner qui vous êtes, ne peut pas euh, savoir que vous méritez être connu. Euh, et du coup, euh, si justement vous pensez que vous méritez à être connu, bah, c'est le moment de le faire savoir. Pas en mode prétentieux, etc. C'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est le moment de vous mettre en avant sur les photos, sur la présentation, etc. Donc, partez vraiment du principe que l'autre ne vous connaît pas et... Parfois, j'entends « Ah oui, mais bon, si quelqu'un doit ressentir, etc. » Ouais, mais, mais en même temps, à partir de rien, on ne peut pas ressentir grand-chose. Ok. Pareil, si, euh, si vous êtes dans ce cas de figure, n'hésitez pas à envoyer un petit cœur et, et à liker. Troisième chose, troisième raison que j'ai pu constater, euh, c'est qu'à l'inverse, parfois, on n'a vraiment pas confiance en soi. C'est-à-dire que faire un profil, rédiger une présentation, mettre des photos. Parfois, ça relève d'une épreuve pour certaines personnes qui n'ont pas confiance en elles. Euh, et du coup, bah, on le fait vite, on se débarrasse et puis on croise les doigts. Et ça, malheureusement, ça ne marche pas. Et malheureusement, je pense aussi que si vous êtes dans ce cas de figure, vous avez, pu le, vous avez pu le constater. Donc, si vous êtes plutôt dans ce cas du manque de confiance qui fait que vous voulez vous débarrasser du profil, euh, voilà, likez, envoyez un, un petit cœur. Euh, la, la dernière chose que j'ai pu euh, constater, euh, c'est que parfois, et même très souvent, on a très envie de rencontrer quelqu'un. Mais aussi, consciemment ou inconsciemment, ça nous fait très peur. Et du coup, ben... Il y a, y a une espèce parfois de, de sabotage inconscient qui va faire qu'on ne se donne pas toutes les chances. Et ne pas bien compléter son profil, c'est vraiment ne pas se donner toutes les chances. Et c'est vraiment dommage. Donc, je vous encourage à plus écouter votre cœur qu'écouter votre peur. Euh, et vraiment, miser sur votre euh, sur votre profil pour améliorer euh, vos chances de, de rencontre. Alors, je regarde juste dans le chat parce qu'on me dit qu'on a les résultats du sondage. Donc, à la question, seriez-vous prêt à liker un profil sans photo, sans descriptif on a 80% de non, ce qui me rassure, mais on a quand même 20% de oui. Et là, moi, je vais vous encourager à quelque chose. Euh, sans rien du tout, sans photo et ou sans descriptif, très clairement, vous n'avez quand même pas assez pour savoir si vous avez un élan, un appel vers la personne. Moi, je vous conseille vraiment, pour vous-même déjà, de bien remplir votre profil et de liker aussi des personnes qui, auraient, euh, qui auront euh, rempli euh, leur profil. Mais 80%, c'est déjà, euh, déjà rassurant. Bref, pour toutes les raisons que je viens de vous invoquer, peut-être qu'il y en a, a d'autres, euh, trop souvent on néglige euh, le, le profil euh, et du coup, on s'enlève des chances que ce début, ces prémices de qui nous sommes par la photo, par le texte de présentation, par, euh, par d'autres choses, euh, font qu'on ne va pas pouvoir, entre guillemets, parler à la personne. Il n'y a rien qui va finalement faire, faire qui va faire euh, qui va faire effet. Euh, et la seule chose et la première chose à laquelle les personnes vont avoir accès de nous, c'est quand même notre profil. Donc, voilà, c'était important pour moi de vous rappeler euh, cette, cette importance-là. Deuxième chose, il faut que vous preniez bien conscience, quelque part, du message subliminal que vous faites passer quand votre profil est qu'à moitié rempli, ou, pas, euh, ou, ou, ou bâclé, ou qu'il n'y a pas de photo, ou que sais-je. Le message subliminal, c'est « je ne suis pas très engagée dans la rencontre amoureuse ». Je prends un petit peu ça par-dessus la jambe. Finalement, voilà, je néglige un peu ça. Qui me dit que euh, je vais pas. Euh, la personne ne va pas négliger du coup la rencontre, euh, va pas vraiment s'intéresser, va pas vraiment rentrer dans le jeu, des échanges d'abord, de la rencontre après. Ça, c'est la première, le premier effet que ça peut faire. Le deuxième effet que ça peut faire, et c'est quelque chose que j'entends beaucoup, quand on a un profil qui est un peu flou, il n'y a pas grand chose, etc., c'est c'est louche. Euh, et oui, ça donne, ça, ça donne quelque chose de pas très rassurant, en fait. Quand il n'y a pas de photo, qu'on ne voit pas bien les choses, ou qu'il y a deux lignes, ou qu'il n'y a rien dans le descriptif, on se dit hm, « Soit la personne a quelque chose à cacher, soit il y a quelque chose, en tout cas, qui, qui cloche. » Et ça ne donne pas du tout envie, justement, de, de liker le profil. Donc, je veux vraiment que vous preniez conscience de ça. Si vous en prenez conscience, si vous êtes convaincu de ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas à liker, qu'on sache si euh, ça, c'est un message qui est bien, bien ancré maintenant et qu'on va pouvoir passer euh, à la suite. Autre cas de figure, euh, il y a vraiment, des, par exemple, des, des photos, une présentation qui vous mettent pas en avant. Et souvent, ça vous met pas en avant parce que vous savez pas. Et c'est vraiment, ça va être tout l'objet de, de la suite des autres chapitres. C'est qu'est-ce qui vous met en avant, qu'est-ce qui vous met pas en avant. Euh, et ça va être vraiment important que vous teniez compte de, de ces conseils-là pour améliorer vos chances euh, d'aller plus loin, d'avoir plus de, de, de matchs et surtout des, des matchs avec des personnes qui, euh, qui vous correspondent euh, et de pouvoir aller plus loin dans, dans la rencontre. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de profil Juste pour qu'on soit clair, les principaux éléments du profil, ça va être quoi Ça va être les photos. Et j'ai dit les photos, je reviendrai dessus euh, après. Euh, le texte de présentation, quelque part votre descriptif. Et puis, euh, vous savez, les différentes questions auxquelles vous avez l'opportunité de, de répondre, que ce soit des questions très factuelles, du type euh, la taille, les cigarettes, euh, ce que j'ai des enfants, etc. Et puis, il y a des questions un petit peu plus fun aussi, on, on reviendra dessus euh, après. ok Et je vous donnerai des conseils sur les trois. Euh, pour finir ce préambule, euh, je voudrais vraiment qu'en ce début de live coaching, vous ayez conscience des clés principales d'attractivité. Parce que c'est ça dont on est en train de parler. Quelque part, comment je rends mon profil euh, attractif Alors, la première clé, encore une fois, c'est une clé d'authenticité. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, quelque chose de très réfléchi, de très calculé, de très stratégique, ça rend les choses un petit peu plus fake. Et la vibration, l'énergie qu'on renvoie, ce qu'on ce qui renvoie de nous, finalement, ça va vraiment pas être quelque chose de si attractif que ça, parce qu'on aura complètement perdu de vue qui vous êtes, ce qui est un peu dommage parce que du coup, des personnes qui pourraient vraiment s'intéresser à vous ne vont pas s'intéresser et des personnes qui s'intéresseraient à vous pour tout ce côté stratégique ou fake que vous avez pu indiquer, bah du coup, elles ne s'intéressent pas vraiment à vous. Donc, on n'a vraiment pas intérêt à faire ça euh, et on est vraiment sur euh, une clé qui va être importante et qui va être le fil conducteur de tout, euh, de tout ce live. C'est euh, une question vraiment de vérité, de sincérité et d'authenticité. La deuxième clé, c'est l'engagement et c'est l'investissement. C'est-à-dire... Prendre le temps nécessaire pour créer votre profil, pour y mettre du vôtre, pour ouvrir une fenêtre, euh, on va reparler tout de suite après euh, sur vous, euh, qui va être signe de votre engagement dans la rencontre amoureuse. On est là pour ça, hein. on est là pour booster vos chances de faire une rencontre amoureuse. Et qui dit rencontre amoureuse dit investissement et engagement. Ok Alors, on va prendre les premières questions. Mettez-moi un like si, euh, si ça vous parle tout ça et si, euh, et si pour l'instant, on est en phase euh, tous ensemble. Alors, euh, première question de Marc. Comment se différencier des autres profils pour attirer l'attention bah Justement, euh, la question elle est dans la parfaite continuité de ce que j'étais en train de, de vous dire. En fait, plus on va être dans quelque chose de vrai, d'authentique, sans être dans une stratégie pour plaire, avec euh, en, en croyant en plus savoir ce qui va plaire, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, plus on va pouvoir se différencier. Euh, donc, plus vous serez proche de ce que vous êtes, plus vous serez différent, parce que qui vous êtes, euh, par définition, ce n'est pas la même chose que la voisine ou que le voisin. Okay euh, la deuxième chose, c'est que pour se différencier, plus vous allez être à un niveau de profondeur, plus vous allez vous différencier. C'est-à-dire qu'en surface, il y a des choses qui vont paraître un petit peu identiques. Plus en profondeur déjà, on verra les différences. Ça veut dire quoi Ça veut dire vous présenter, vous autoriser à vous présenter tel que vous êtes et dans ce que vous aimez par exemple, si on prend cet exemple-là, dans ce que vous aimez vraiment, on prend l'exemple parce qu'on entend beaucoup dire « Oui, ben d'accord, tout le monde aime les voyages. » Certes, beaucoup de gens aiment les voyages, mais pas tout le monde. Si vous dites juste « J'aime les voyages », effectivement, vous ne différenciez pas. Premièrement, il faut vraiment que ça soit le cas et que vous voyagez. C'est-à-dire que si, en vrai, vous préférez être cosy chez vous, vous êtes assez euh, casanier ou casanière, etc., il n'y a pas de honte. Ce qui va compter dans un cas où vous aimez voyager, voyage comme dans l'autre où c'est pas vraiment votre truc, c'est déjà de dire la vérité, et de rentrer dans un niveau un petit peu plus profond. Par exemple, c'est de dire quel pays vous a fait vibrer, pourquoi Par exemple, j'en sais rien, moi, euh, euh, voilà, j'ai je, je, ai beaucoup aimé euh, l'Argentine euh, pour, euh, pour son tango, pour ses nuits, euh, euh, ses nuits euh, viv très vivantes, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire Donnez un petit peu plus de précision. Là, on va comprendre que vous aimez les voyages sans forcément le préciser. Si, en revanche, vous n'aimez pas, n'allez pas dire que vous aimez parce que vous pensez que ça plaît à beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous aimez en étant un peu plus dans votre environnement, en étant chez vous Peut-être que vous aimez vous créer cette bulle un peu cosy, un peu cocon. Peut-être que, peut que c'est ça que vous aimez. Et auquel cas, dites-le. C'est intéressant aussi. Et profitez-en peut-être pour, pour dire, si, si c'est le cas, mais ça doit être le cas si vous êtes membre mythique, euh, si cette bulle, vous avez envie de l'élargir un petit peu pour accueillir quelqu'un. OK euh, Donc, c'est vraiment important euh, d'être euh, voilà, dans l'authenticité, dans la proposition profondeur pour pouvoir se, se différencier des autres profils. Alors, il y a une deuxième question, c'est Ma. Euh, comment arriver à séduire dans un profil sans trop se dévoiler pour ne pas faire fuir l'autre Alors, là, il y a une vraie, vraie, vraie euh, il y a une vraie croyance derrière ça. Qu'est-ce qui te fait penser, Ma, euh, que si tu te montrais tel que tu es, tu ferais fuir l'autre Moi, ça, ça m'interpelle quand même. La réalité, c'est que c'est bien le contraire. C'est que, et c'est souvent le manque de confiance en soi, et là, je pense que c'est le, le cas dans lequel, dans lequel tu es, euh, qui fait que, euh, justement, euh, bah, on croit que se dévoiler tel que l'on est, ça va faire fuir parce qu'on n'a pas confiance dans qui on est. Et d'ailleurs, je t'encourage, Ma, à aller voir les replays du live coaching précédent qui traitait de la confiance et tu vas avoir plein de réponses pour t'aider à, à surmonter tout ça. Okay se dévoiler, c'est le principe même de la rencontre amoureuse se dévoiler à l'autre, que l'autre se dévoile aussi et puis qu'il y ait une espèce de rencontre, c'est le cas de le dire, sur les deux personnes qui se sont dévoilées pour voir s'il y a quelque chose qui, euh, qui se passe. Donc l'enjeu, c'est véritablement de s'ouvrir et c'est pas de cacher des parties de toi ou de ne pas trop en dire. Il n'y a pas de risque, on en parlait dans dans euh, le live coaching sur la confiance, à se dévoiler. L'idée, c'est de dévoiler du vrai. Tu n'es pas obligé de tout dévoiler non plus. Hein. Il y a des étapes par étape. Euh, Fais-le selon ton rythme. Mais en tout cas, en aucun cas, va penser que te montrer toi risque de faire fuir. C'est au contraire, pas te montrer toi qui va finalement euh, faire fuir. Alors, apparemment, il se passe des choses sur le chat. Alors, euh... Ah Très intéressant. Il y a JC qui dit « On a l'impression qu'on a toutes nos chances » au départ, et que plus on met de choses, plus on risque de dévoiler un détail éliminatoire. Beaucoup de membres approuvent. Ok. Donc, euh, c'est pas plus on met de choses, plus c'est éliminatoire. Faut pas voir ça comme ça. Quelque part, quand tu présentes les choses comme ça, ou je... Apparemment, il y a plein de gens qui sont d'accord, mais mettez... mettez, bah vous, vous verrez. Vous, vous verrez si vous mettez des likes, est-ce que je réponds à ça. <rire> vous verrez si ça vous parle. Euh, quelque part, c'est pas que c'est éliminatoire. Si vous avez mis la vérité, Tant mieux si c'est éliminatoire. Le but, c'est pas de plaire à tout le monde. On n'est pas là dans un exercice d'ego et j'en reparlerai euh, tout à l'heure. Le but, c'est vraiment qu'on puisse être attiré par qui vous êtes. Donc, c'est pas non plus d'en mettre des caisses. Il euh, n'y a, a pas euh, « je vais en mettre, je vais en mettre, je vais en mettre pour comme ça, j'élimine tout le monde ». Non, je mets le principal, je mets des choses que j'ai envie de dévoiler à ce stade. Euh, et ça, c'est à chacun de, de voir. Et s'il y a des personnes qui ne s'y retrouvent pas, tant mieux. Il y a aussi des personnes qui vont s'y retrouver. Ce qui compte, c'est les personnes qui s'y retrouvent. Pas de focaliser sur les personnes qui s'y retrouvent pas. Donc maintenant, mettez-moi un like si vous voyez les choses sous une autre perspective. Euh, et si vraiment, on laisse l'ego de côté et, et qu'on laisse la quantité de côté. C'est pas la quantité qui compte. C'est l'élan et la vibration qui comptent. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Souvent, on a vraiment des croyances inverses et, et c'est vraiment quelque chose qui est important à, à retenir. Alors, autre question, on a Chenapan... <rire> Quel joli pseudo euh, Qui nous dit « Faut-il renouveler son profil régulièrement ?» Alors, super question. Euh, J'aurais tendance à dire, déjà, enlevons le « faut-il ». Il n'y a pas de « il faut ». En fait, on fait comme on le sent. Ça, c'est la base. Euh, la deuxième chose, c'est que si on suit la logique de tout ce que je vous ai dit euh, jusqu'à présent, euh, du coup, le profil, que ce soit au niveau des photos ou que ce soit au niveau de, du texte de présentation ou des, des questions qui sont posées, doit être le plus proche de nous, de qui on est aujourd'hui. Ah, C'est-à-dire que si dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, dans deux semaines, peu importe, il y a des choses où tu sens que ça ne te correspond plus trop, où tu as évolué peut-être sur des choses, où ta situation a évolué, ou, euh, ou j'en sais rien, ou tes photos, tu ne te reconnais plus, etc. Là, je t'encourage effectivement à, à faire évoluer ton profil. En fait, le profil, il doit juste suivre qui vous êtes et où vous en êtes. Donc à partir de là, il n'y a pas une question de régularité, il y a une question que quand vous sentez que le profil ne suit plus vraiment, eh ben vous pouvez euh, faire des modifications, effectivement. Ok Donc, je vous propose de récapituler les idées principales euh, de ce chapitre pour être sûr que les choses sont bien ancrées et qu'on peut passer à la suite. Alors, première chose, euh, c'est vraiment très important de considérer le profil comme un sésame. Soit la porte s'ouvre, soit on passe son chemin. Okay. Donc, on ne néglige pas le profil. Deuxième euh, idée clé, un profil soigné est signe d'investissement et d'engagement dans la rencontre amoureuse. Donc, c'est vraiment un très bon signe, un très bon symbole qu'on envoie à l'autre quand on, on a un profil qui est, euh, qui est soigné. Et troisième euh, idée clé, l'attractivité rime avec mise en valeur et authenticité. Et on le verra tout à l'heure, mise en valeur et authenticité, ça va très bien ensemble. Ok. Euh, Est-ce que c'est ok pour vous sur ce chapitre euh, Mettez-moi un like si ça vous a aidé et si euh, vous êtes reconnu dans tout ça. Et je vous propose maintenant qu'on passe au chapitre 2. Le chapitre 2, c'est comment choisir ses photos pour en donner envie d'en découvrir plus. C'est vraiment un chapitre entier consacré aux photos. Euh, D'où l'importance effectivement que moi j'y vois euh, dans euh, cette première idée, cette première image qu'on va pouvoir avoir de vous.